Si vous arrivez, ou après le dans téléphone bien sûr nous passé. Mais si vous sud l'a passé, vous disent négna nous vous nous passer dans ça. Puis tout ça. Ah oui, parce que ça vient arriver. gens qui passent, ils sont connectés. Ils connecté, un groupe. Et ce groupe là, ils dit passer dans ça, aller dans ça. Et puis il y a réunion côté, on va pas faire papier, puisque ces mongadou sont ensemble. Sont en pour et le bon côté qui a avancé, il dit l'autre là qui a pas avancé. Ce n'est pas des mondes qui au départ, des gens qui dans la rue, y a des gens qui relaient comme ça. Je suis en train de sondage de participer. Mais base, base là basée sur l'organisation des coordinations communales en deux petits QG qui, eux-mêmes, eh répondent à l'appel là. Mm -hmm. Et Mbaldou, si l'appel, monsieur, c'est passé, monsieur, il a pris 4 4.000 000. 4 500 000 Ah oui. Parce que... a tellement beau, mais Ah, ah, ah. L'heure où organiser, c'est même gens où on bataillon là. Où on bataillon. Je mm -hmm. vais que nous, on peloton, en général, c'est 42 moun. À partir de 4 pelotons où on combat. Y. OK Compagnons. À partir de 300 moun, où on combat. L'on où plus, on passe dans un bataillon. Mm -hmm. Ainsi, de c'est l'armée Mais Maintenant, qui commande un régiment en l'air L'heure, le, le, y passe on l'ordre Il passer de bataillon à compagnie à peloton le on réunion qui fait au niveau d'un parti Structure. il sortit de structure nationale là, structure et mm -hmm. section communale là et là ça on prend en minute pour passer son l'ordre surtout avec les nouveaux moyens de communication mm -hmm. donc moi, quoi que je à organisation parti c'est premier bagage qui te doit faire que nous garder non seulement participation parti au niveau des élections mais également la gouvernance à pays. Tout. Mm -hmm. Parce que si je dis qu'il y a besoin de la réalité qui est dans la région, qui dans la section, qui est dans la commune, la mm -hmm. partie a toute réalité qui est dans la commune. La parti a qui connaît, eh bien, au niveau de l'agriculture, au niveau de santé, au niveau de... Qui ça gagne? Et c'est à partir de données ça, yo, que vous remontez vers le haut, que vous arrivez à changer le programme de mm -hmm. Par exemple, nous avons un programme au niveau d'Haïti en action. Alors, Moi, il basé? Je me suis là il est basé sur le quintuple sécuritaire. Yeah. Mais le premier jour, je aménager. En, en fonction de nouvelles menaces sécuritaires, nous nous En fonction de questions santé, autrefois, femme femmes, ou connaît, il y a même un cas sans santé qui fait dans le pays. Il y au moins un cas on sans santé qui fait dans le pays. Soit par le fait que infirmière et l'infirmière infirmiers pas pas Soit par le fait de l'insécurité. Soit par le fait de, eh bien, je vous dit il y a des gens qui de sont partis, qui sont partis. Donnez-vous dans le pays en 2010, il n'y a pas même donné. Donc, Moins quoi que on parti, à partir de organisations de base yo doit faire donner donné aux river pour que à tout moment ou à jour et ces mouvance de bazar qui permettent partir à qu'on et si ou pas rien donné oh, ou arrivez une élection à parler, parle, parler, parle, parler et puis le river vous fait gouvernance la, et pour remballe la donne, malheureusement. Il y Yon a une qui est importante en dans le parti. Faut, pati a toujours non, pati, faut toujours qu'on budget pays non il faut toujours qu'on budget pays parce que même programme il faut, faut partie de budget deuxième année ou changé changer fiscalité oui ou à partir du moment qu'on parti arrive au pouvoir on a changer fiscalité territoriale là on changer fiscalité nationale là ou te yen 180 milliards de goods, milliard good. on a 360 milliards de gourdes mais si sous pas qu'on budget après première année comment on va réagir le budget est un élément qui est important pour toute partie yo, Et il faut un budget de façon départementale. Sénateur, nous nous quelques questions. Et rapidement, parce que... C'est l'économiste Thomas Lallim. Ah, okay. ah d'accord. Qui a depuis le Canada. Et... Apparemment, euh... chef ACA, Monsieur le député chauchal sansi monsieur capable de candidat à la présidence. Monsieur est en ensemble Donc, est-ce vous ne pensez pas penser, si nous, tous deux candidats dans le département, nous avons divisé l'électorat, parce que nous pensons que nous avons un parcours ensemble. Qui vient nous parle de faire le faire ça pour être capable en faveur du pays OK. Alors, Gary, il n'a pas parlé de l'organisation parti. mais moi-même, personnellement, moi, je crois. Le jour où de l'élection en pays, il faut une de grandes plateformes okay. qui fait okay. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Il de sondages qui fait pour que nous connaissions dans le moment qui est-ce qui va aller. Okay. Parce que là, ça pays, à la a son leadership collectif qui va le passer. Je pas pour le moment. Il y a un parti politique qui a pensé que le gars pays a beaucoup de pays. Je parle de organisation comme parti politique, mais c'est ça, ça. pour dire que je pour pour ou pouvoir. Non. Moi, mm je -hmm. pense qu'il y a pilote dans le pays qui ont même une on vision. Il faut qu'on certain moment que nous rassemblions, mm -hmm. Que nous organisions surtout ça de même tendance pour que y ait de grandes plateformes qui fêtent et vers la prise du pouvoir de façon collective. Mm -hmm. Moi, je que il y a des compétences dans chaque parti qui capait bête un rassemblement de compétences. Mais pour le moment, je ne on partit pour contre hein? hein? l'homme de ya, la partie, il y a ah, il y a non. Qu'arriver, il y a un pou pouvoir, pour contre et surtout diriger pour contre Maintenant, euh, malgré ça, nous faisons ouvertes etc. Donc, euh, nous remarquons que Michel Matelli donc, pas de bail ça, parti n'a pas de bail L'importance même l'autre parti n'a pas Mais tout le monde sait que Michel Matéli est un homme populaire. Donc, second parti, parti, parti dans le pays et il y a pile de monde qui pensait à un retour éventuel de Michel Matéli au pouvoir. Mais il y a deux candidats, c'est-à-dire deux candidats qui, apparemment, ont un pile de problème dans les prochaines élections. C'est Michel Matéli avec Mouri Jean-Charles. Comment on analyser analysé le leadership <laughs> Comme nous posons des questions, peut-être que n'est pas bon, c'est pour ta faire cette analyse-là. Mm -hmm. Parce que nous, nous, nous, au niveau de notre parti aussi, mm -hmm. mais euh, ça, moi, c'est que, euh, sous question de leadership dans le pays, je crois que lorsque ce sera possible d'avoir des élections, on apprend plus pile, pile changement dans le pays. Ah bon Ah oui. Après un changement. Parce que, si situation qui est là, il faut que tout le monde, y compris moi-même, comprenne que c'est sont autre période mm -hmm. qui doit le vivre. Et la population, il faut garder ce qui va passer et il passe, faut comprendre ce qui va passer. Il le monde attend à ce que y ait des réflexes, ces mêmes réflexions qui vont le mm -hmm. Ça, c'est. Moi-même dans tous les deux partis, ça y Oui, que ligne, ligne. Ou... Je vais Moi, j'ai eu l'occasion de participer dans des élections. Que y'a là même, Vous eu la dame. Peut-être nage là, c'est sous un département. Mm -hmm. Oui, même si c'est. Mais le Haïti en action, tu as participé dans l'élection. Organisation partie ça va du tout non j'ai organisé il y a beaucoup de bruit pour moi mais peu d'organisation n'était-ce que peut-être lien souvent pour résultat ça et et ça il y a beaucoup de bruit mais peu d'organisation l'organisation moi-même mais comment moelle c'est par exemple deuxième tour madame oniga deuxième tour madame oniga il y a une effervescence Michel Matelli. Parce que le 28 novembre, Matéli sorti dans la rue. il prend tout le monde avec sous soucha. Et deuxième tour, Matéli a mené. Mm -hmm. Parce que sous Madame Maniga. Mm -hmm. Mais je vais te dire, l'organisation dans le département, c'est ça qui te protégé, nous. Parce que l'effet Matéli, tout le monde a répété. C'était bah numéro, numéro 8. Mm -hmm. Et nous, sommes numéro 68. Il sans qui porte au prince, qui au cap. Qui fait que dans la Tibonite, si nous n'avons pas organisé, nous avons perdu l'élection. Mm -hmm. Donc, moi, je crois que devant l'effervescence... Nous avons perdu ensemble moment Aniga. Nous avons perdu, oui. Et nous avons gagné à 70%. Et, et, et nous avons soutenu l'ADNP. Oui, nous avons soutenu l'ADNP. Mme Aniga a gagné, sénateur a gagné, député a gagné, PHEC Pe a perdu. Mm -hmm. Donc, moi-même, je moi -même, crois -même, que, quand pile élection en Haïti, il y basé sur l'effervescence, pas sur l'organisation. Mm -hmm. Et je crois que, dans le cas où on parle, il peut avoir l'effervescence, mais je ne vois pas l'organisation. Dans De les deux cas. Moi, je préfère l'organisation. D'accord. Merci pour la réponse. Et autre question, sénateur la tortue. Et je vous ai vu en pleine rue les manifestations accompagnées de certains leaders, notamment André Michel, Nenel Kassi. au point gaz, etc. Et d'ailleurs, il y a des accusations qui faites, soit fait bandit, etc. C'est parce qu'on est dans la rue... Mais aujourd'hui, eh, vous remarquez que bon nombre de ceux qui étaient dans les rues avec vous, ils sont à la primature. Et vous êtes toujours dans les rues, du moins, ou pas même côté avec vous. Qu'est-ce qu'il y a avec Qu'est-ce qui a créé cette rupture totale, hostile et fragile C'est une très bonne question, même Abdou Magaï. Pas oublier, sénateur la tortue, Moins sénateur deux fois. En 2006 jusqu'à 2012, moitié sénat. 2016 pour 2019. De, 2016 pour 2022. Mm. Bon, il fini. Nous finissons en 2020. Car il leur a dans la Al c'était un choix difficile. Parce que habituellement, moi, je combatte à l'intérieur du système. C'est-à-dire que je suis sénateur, moi je fais loi CSPJ, moi je fais contrôle, moi je fais enquête, mais je suis un sénateur qui fonctionne à l'intérieur de, de régime. Mm -hmm. L'homme qui a décidé d'aller, c'était une décision pour moi qui était profonde. Je pas de cas de décider d'aller et pour me rentrer dans n'importe qui va après. Mm -hmm. Ok? Parce que l'homme qui était Jovenel, moi dis Ligari, j'étais en position, j'étais un ancien président du Sénat. -de nous te gagnent possibilité pour te parler avec Jovenel pour te rétenir au pouvoir pour te ben consolider ah ah mais moi on dit on va regarder moi dit orientation là pour moi qui pas abouti qu'au delà de là et me te regrette oui parce que magérie, le nous même n'a le soutenir Jovenel le soutenir Jovenel pour nous te rivaux en côté avec le changement yo mais à un certain moment moi on que bah la pas marché moi vais comme quoi mais garimba garimba tout n'est que ça non Mm -hmm. Et c'est ça que je expliqué, SDP, Fusion, sur elle. Mm -hmm. Le jour de la signature, c'était le 11 septembre. Moi, je dis, monsieur, nous t'es prêts des engagements dans la rue. Si nous retournons là sans aucune garantie d'être un consensus large et que nous entrons dans la rue, nous plus mal qu'Ariel. Parce que ce n'est pas Ariel qui était dans la rue. C'est moi, c'est mm -hmm. André Michel. C'est Edmond, c'est Sorel qui tient dans la rue. Oui. Mm -hmm. C'est tout l'autre mounion. Donc, si je dis à nous retourner, il y a mal que ce journal. ça veut dire que nous ne faisons rien et nous sommes des opportunistes. Et pour ne pas être plus mal, il y a deux bagailles qui sont importantes. Le consensus et la sécurité. Il faut que un consensus pour nous. Large. Mm -hmm. Et puis il faut que nous pour nous faire la sécurité. Une Le 9 septembre, je suis sur la table. Là. Moi, je dis, Premier ministre, là. Les MDF ont l'obé, moi, je dis, Premier ministre, ça ne m'a pas l'aide de sécurité. Il dit, monsieur sénateur, la, torture, la sécurité est un détail. Je dis, oui, eh! oui, non? Moi-même, monsieur sénateur, deux fois, sécurité n'a pas un détail. Ce si échec-là, il a joué ma vente. Mais la deuxième chose, le 9 septembre, j'ai dit au Premier ministre, Premier ministre, il faut faire un effort pour éviter Montana. Il faut faire un effort pour éviter l'autre. On nous prend une semaine pour nous faire. Ça ne coûter pas rien pour nous jouer en tant Et là, ça, on va sortir un gros Premier ministre. Tu sais que le Premier ministre, Ariel Henry, dit, ok, il est d'accord, même. Il a fait l'être, il a fait l'être là pour l'inviter. Et Mondana, Lambert, en van aussi, hein. Moi, je connais sous la pression de groupe qui était avec moi. Je dis Premier ministre, ça fait du temps, SDP, SDP. Oh oui, oui. Je le Samedi matin, moi, je dis, ça nous attend. Je dis, il ne faut pas perdre de temps. C'est la torture. Il ne faut pas perdre de temps. On est là, il faut signer. Je ne même pas comprendre nous, non. En nous, Montana, je dis, ces gens nous font perdre de temps. Gary, moi-même, moi, je et c'est le samedi, nous ne pouvons pas signer. Parce que, où faire l'être là, c'est moins qui est Mme Magalico, moi je dit, quand moi je pas la et que je dis à parlé avec Ariel, moi je m'en pour le ministre Ariel, rencontrer Ariel. Mais Draf, de ce que nous jouons, Moi je t'ai arrêté, nous chita. Moi je suis le sénateur Lambert, je dit, tiens, c'est là. Moi je n'ai pas la sénateur Lambert. Qu'on y a un Ariel, voici ce que nous avons trouvé. On va vous envoyer une lettre d'invitation. Vous voyez une lettre d'invitation pour le dimanche 12 septembre mm -hmm. pour Mondana, mm -hmm. lundi 13 septembre pour Dio, et puis le 11 septembre à quoi rien non, y aurait les l'éno sien et puis me dit sénateur il moi même papa le sien à quoi non? nous nous invitons mounio il dit non non c'est une réunion de mise au point <rire> <rire> c'est son réunion de mise au point je m'a dit 107.7FM je m'a dans samedi matin à 8h pour la réunion de mise au point Même -hmm. m'a dit tout est costumé nous vignons ministre a venu, nous sommes venus à la réunion de mise au Point ministre a dit, non, on a changé, on va signer Journaliste a Et puis, pas a de a. Non. <rire> <bananas> <warfare> il avons besoin, Il a pas de ne faut pas perdre de temps Il ne faut pas perdre de temps Et puis, moi même, moi qui avec Audon. Mm -hmm. Mais, moi pensais que J'ai été était à ministre pas bon oh. Mise de a été courage pour dire Écoutez, monsieur vous êtes des partis politiques, moi je suis le premier ministre. Mm -hmm. Même si de facto, je dois rencontrer les autres. Et moi, je que si le premier ministre a rencontré l'autre monde, pour le bien parler, le premier ministre a sauté à l'autre gens. Parce que le Sahara, tout groupe, yo, que ce soit Mondana, que ce soit Lambert, qui l'autre accord, Paris, et au niveau de la diaspora, mm -hmm. yo, tout est dit à y a, y a déplacer le premier ministre. Et au niveau de la primature. Ok. Dernière question, sénateur. Euh, Est-ce que vous pensez... Ariel... pas qu'à faire l'élection... Est-ce que vous pensez... si Ariel tombait, c'est Jean à Sylvain Benoît et après Stalé. Fridjan a parlé... et Sylvain Benoît a après à la primature. Non. Moi, je pense que... ça que vous là, c'est un consensus... Quel consensus? Est-ce que c'est notre triomphe? Est-ce que c'est une présidence et un premier ministre? Mais, non, un président, non? non, non, mais Montana est déjà. Montana est un président déjà. Il y a président, il mm y -hmm. a premier ministre mm -hmm. déjà. Montana n'a pas gagné président. Alors, Montana a un président qui soutient un groupe Montana. Mm -hmm. Mais il y a une présidence pour le moment. Mm -hmm. Qui vient la donne, on représente en peine, alors dans ça que nous signons à Montana, mm -hmm. on représente en peine, on représente en Montana, on représente en Ariel Henry, mm -hmm. on représente en diaspora et on représente en secteur religieux. Mm -hmm. C'est ça qui gagne pour le moment. Toutes ces présidents Non, mm -hmm. c'est président. président un conseil présidentiel conseil okay, okay. qui vient en président la donne. Mm -hmm. Mais ce n'est pas l'accord final. Cet ah. accord, c'est peine Montana. Mm -hmm. L'un nous rencontre avec 11 septembre, l'un nous rencontre avec l'autre, les cas changés. Oui. C'est une proposition d'être de groupe. Mais nous sommes ouverts à ce que dans ce sac là, que ce soit un triomphe viral, que ce soit un premier ministre et une présidence, que ce soit un président, oui. ça y est, au joint. Mais non, ce n'est pas ça, le peuple a connu. Le peuple a connaît hein? hein? le président, mm -hmm. le fédéral. Non, non. Je ne pas ça. Oui, le pe peuple oui, Mondana. Ah, oui. non. Oui. Mais... J'ai parlé à Fridjan, m'en moi m'en quand dans de Fridjan, dit Fridjan clair. <rire> ah oui, clair, parce qu'il est le président qui a été choisi par Mondana, mm -hmm. et Mondana rentré en dialogue avec les autres groupes. groupes? C'est mm -hmm. ça, on a trouvé une présidence, mm -hmm. hein, formée d'un conseil, et un premier ministre. Nous mm -hmm. pourrons mm -hmm. parler maintenant, et et l'accord du en septembre avec mm -hmm. Ariel Henry. Alors, Ariel est au pouvoir, ou al parler tout de Mais pour qui ça n'est pas Fridjan qui a discuté Parce que le président. Ah non, c'est comme ça, Mondana es fait. Mondana te dit, depuis qu'il va choisir Fridjan, il a tout mis ton comité de négociation. Ah. Ce sont les règles du jeu. Fridjan doit dire. Fridjan est d'accord Hein Fridjan est d'accord Non, Fridjan, c'est un accord. été déterminé. Après les élections, il y a une commission de négociation qu'on appelle le bureau de suivi de l'accord. Mm -hmm. Qui est là dans différents mm -hmm. mondes, c'est ce qui a continué la négociation. Mm -hmm. Néanmoins, il y a un représentant de président et du premier ministre dans le groupe. Mm -hmm. Mais ce groupe qui a fait la négociation. D'ailleurs, ce groupe ça a qui a signé avec PEN. Mm -hmm. Bonjour, je vous dis à ma bonne nouvelle. Mm -hmm. PEN, Mondana, mm -hmm. et une grande partie de l'accord du 1 septembre, nous rencontrons matin. Oh, Mais comme déplace, te réunion, oh, oui. nous avons déplacé, nous avons dit Mais bon. les trois accords, mm -hmm. rencontrés matin. Ou c'est de bon augure. Oui, nous allons rencontrer. Je savais dire pour un septembre, nous allons rencontrer avec NNL Cassie, André, André Michel. Non. André Michel. Alors. Un seul camarade de combat. <rire> nous allons rencontrer à mon Gazé Mungiale, non? Non, nous allons rencontrer, hein? nous allons rencontrer avec Kadoua. Nous allons rencontrer non, avec. Tu vas répéter? Oui. Non, alors il y a même il désistait oui. de gouvernement, mais il était signataire de l'accord. Nous allons rencontrer NNL et. Non. André Michel, est-ce que vous... Proposition à mm. Enel, Michel, Je pas vous... tout mais c'était la première rencontre. Ah, ok, la ah, okay. Okay. Okay. Bon. prochaine rencontre Michel? Ouais, bon, écoute, moi, moi... ne vais pas parler de rencontre va okay. mais je crois que c'est la première rencontre qui est Tous les représentants des accords. Mm -hmm. Et vous avez dernière question. En une minute, moi, il faut exercer ça avant. deux solutions. Il bah, y a deux solutions pour résoudre le problème de sécurité. En une minute. En une minute. Pour moi-même, la question de sécurité, la question sécuritaire, dans sa première phase, c'est la méthode répressive. Nous gagnons. La méthode répressive, c'est-à-dire, uh -huh. la police doit mettre sous pied une unité qui est capable de mettre la méthode ça en action. C'est ce que j'appelais l'unité anti la police qui l'a telle que formé, il besoin de formation supplémentaire. Pour former une unité, ça, au Cap, prendre dans la police là, mais il faut avoir au mois de formation supplémentaire. Mais une unité ça, pour ne pas faire même ça passer dans le village de Dieu, il faut gagner trois entités. L'intelligence, l'infiltration et le combat. Et à partir de ce moment, moi je crois qu'il n'y a pas agi de façon complémentaire et 24 sur 24 pour que yo attaque trois poules, à savoir. La Lac-Sud, lac, lac ville et, et lac Soir de bouquet. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais moi-même, je vais moi parler et je le faire. Je directement à DG, et je crois que je vais parler de la gouvernement qui a refusée, refusé, je vais parler de la direction générale là, que je vois qui a préparé certaines choses. La bande DG, l'organisme doit m'en les ça, la <coughs> bouche de Mon cher, moi, je crois que à niveau ça, à <coughs> niveau ça, dans toutes les opérations que y a mené les pays y a en difficulté, il y a une communication qui doit être faite en entre les forces de l'ordre et ces organismes. Mm -hmm. Dans toutes les opérations côté que pays a li en danger, population menacée, il y a une communication qui est faite. Au Salvador, le parlement, parlement, si il un vote, président pouvoir pour attaquer bandits. Donc, quand l'organise doit monter à Palampil, mais il expliquer que c'est tout le pays. Il avait dit que la justice impliquée, le parlement impliqué, le pouvoir exécutif est impliqué. Et puis ça fait me changer rapidement. Chaque dérive n'en parle pas loin. Il y a des séances là, Ils un Ils ont année, il faut font huis clos. Après ça, tout n'exotique. Par contre, il passe chaque dernier coup bandit bario puis bah là-bas. Ou, ou bah quoi, on a été indifférent. Ça ne va pas nous poser de problème. Nous, là, il y a eu dire. Ma, je pense que je clair sur ça. Je pense que consensus. Tout consensus qui doit faire doit être d'accord unanimement que vous doit attaquer le bandit de fond. Tout consensus qui n'a pas là. il doit être d'accord que nous devons attaquer le bandit de fond. Tout consensus qui, attaquer, moi, Tout consensus qui à a hésité, la population continue de victime. Ce qu'on n'a pas fait en 2018. Ah, en 2018, là, ça, on est eu yeah. Et bien, dans la situation pour prendre une décision qui va prendre. Mais moi-même, je suis gardé right. la faut qu'on consensus cest faut tout le monde d'accord. Il faut couper fâché avec bandit et pas gagner derrière. Ça seulement, dans toute opération, dans toute opération que la police ou bien ces militaires capmonèrent, il a pu essayer d'éviter le plus possible pour y avoir des pertes collatérales. D'accord. Dans la mesure du possible. Merci, peu, sénateur Yuri Lato.